c'est Igor Minaïev et je suis très content de pouvoir présenter « La cacophonie du Donbass » à Lyon, à Vinicieux, au cinéma Gérard Philippe. Le film s'appelle « La cacophonie du Donbass ». Évidemment, pour des gens qui, qui aiment le cinéma, ce titre évoque avant tout le film, le grand classique de Diga Vertov, qui, qui s'appelait « La symphonie de Donbass », le film des années 30, et on revient, disons, dans cette région, avec nos moyens du cinéma, plus qu'un demi-siècle après, et on voit quand même le paysage qui n'est pas tout à fait le même. C'est un film sur la propagande, sur l'effet destructeur de la propagande, parce qu'en fait, c'est une arme qui est assez forte et assez destructrice. J'espère que le film va vous pousser à un peu réfléchir, poser des questions sur la situation actuelle de Donbass et surtout sur, euh, euh, sur la propagande, comme on dit aujourd'hui, sur les fake news qui circulent, qui est partout sur internet, dans la presse, un peu partout. Et... Ça fait un effet quand même, et ça déforme, et ça déforme complètement le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt au cinéma Gérard Philippe, à Lyon, à Vénissieux.